Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 23 Psaume chapitre 23, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 23, nous lisons la parole de Dieu L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans de verts pâturages il, dirige, il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme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 et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. On t'a fait connaître aux ce qui est bien et ce que l'éternel Dieu demande. Toi, notre Père Céleste, notre Dieu, et c'est vrai, avec humilité, avec simplicité, nous te désirons, mon béni, mon Père au oh Dieu, de faire de nous ce que tu veux, et surtout pas que tu brises davantage nos cœurs. Père Saint-Dieu et de prendre le contrôle effectivement aussi de ce que nous sommes dans notre fort intérieur mon Père et de nous conduire dans ce chemin selon ta volonté à toi Seigneur nous voulons vraiment te plaire en toutes choses, merci vraiment pour ce moment béni que tu nous donnes encore aujourd'hui, la grâce d'être encore dans ta maison mon bien-aimé Père Saint-Dieu de pouvoir aussi entendre ces chants merveilleux de Sion Seigneur qui sont chantés pour ta gloire à toi, de voir ce cœur aussi se réjouir aussi en toi, de te voir aussi à l'œuvre Père et, et descendre au milieu nous mon bien père mes Pères, oh Dieu, pour pouvoir nous consoler, mon sauveur. Ta présence à toi nous console, nous résume nos cœurs et nous, nous fortifie encore davantage, mon roi, et nous allons encore prendre courage, mon bien père mes Pères, parce que là, nous réalisons que tu es le Dieu vivant, mon sauveur. Aide-nous encore à continuer la marche, mon bien mes Pères Saint. Merci encore pour chaque frère et, et chaque soeur encore aujourd'hui, en ces lieux, et ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits, Père, et qui sont aussi attachés aussi à ta parole à toi, mon bien et mes Pères, qui, je davantage, va être conduit éclairé par toi. Nous te disons, Merci encore pour la délivrance, la guérison, Père oh Dieu, pour le secours et le soutien que nous avons apporté encore à, à ton peuple encore en ce temps où nous vivons, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, le nom, la puissance pour chaque cantique qui a été chanté. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nos Pères, car nous t'avons ainsi prié. On au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, comme David le dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le désir que nous avons dans notre cœur, c'est aussi le désir aussi de notre Dieu pour chacun de nous tous, que nous puissions, tous ceux qu'il qu a, qu a choisi effectivement, qu'il a aussi connu, Et ce que le Seigneur notre Dieu désire, c'est le bonheur de tout un chacun. Mais nous savons que dans notre marche, effectivement, les choses ne sont surtout pas souvent comme nous les désirons, mais nous savons qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, ce qu'il fait, c'est toujours pour notre bien. Ce que nous désirons, c'est de pouvoir faire non pas ce que nous voulons, mais de faire ce que lui, il veut. Il désire effectivement avoir un peuple obéissant, un peuple soumis, un peuple effectivement qui, qui l'aime et qui marche avec lui, non pas par la vue, mais par la foi croyant réellement que le Seigneur, notre Dieu, a la capacité de pouvoir véritablement accomplir ce qu'il a lui-même aussi fait comme promesse. Nous demeurons fermes dans ce que notre Dieu a eu à pouvoir dire, parce que... Nous ne sommes pas de nouveaux arrivés, mais nous sommes de ceux-là qui ont eu la grâce de, de marcher avec lui et qui ont eu à pouvoir réellement aussi expérimenter davantage aussi sa fidélité tout au long de ce chemin dans lequel il nous a donc placé. Et nous avons appris effectivement aussi à l'apprécier aussi dans, dans ses décisions, dans sa manière de pouvoir réellement aussi agir dans chacun de nous et de pouvoir aussi manifester aussi davantage sa présence quand il le veut et au moment où il le veut aussi. Non pas quand nous le voulons, mais quand lui, il le veut également aussi. Nous le supplions qu'il nous aide à ce que nous puissions lui être attentifs, de manière à ce que nous puissions vraiment entendre comme lui veut que nous puissions entendre de manière à ce que nous puissions aussi lorsque nous nous trouverons dans des situations tellement difficiles nous puissions nous souvenir de telle manière quelle manière il va parlé, effectivement, comment il nous a parlé effectivement aussi et ce qu'il nous arrive à pouvoir aussi nous dire aussi effectivement et cela c'est aussi un signe que nous avons remarqué aussi parmi ceux là que le Seigneur a eu à pouvoir aussi et conduire tout au long des temps surtout nous, nous souvenons toujours d'Abraham effectivement et de la manière dont Dieu lui a conduit et aussi Dieu l'a aussi d'avantage aussi éprouvé. Nous l'avons aussi à pouvoir aussi nous y référer, sachant que dans ce monde où nous sommes, certainement c'est vrai, nous attendons à, à ce que notre marche, notre vie effectivement sur cette terre soit avec beaucoup d'allégresse et beaucoup de joie, mais Dieu nous a fait comprendre que c'est une vie de douleur par laquelle nous sommes appelés à pouvoir Passé. nous n'attendons pas de fleurs sur notre chemin, nous attendons simplement des pierres, des insultes et des injures aussi, effectivement aussi. Mais tout cela, ce qu'on appelle l'opprobre de Christ. Et nous voulons réellement aussi prendre, nous ne voulons pas réellement reculer, mais nous voulons avancer davantage. Et nous remercions notre Dieu de ce qu'il ne nous a pas laissé seuls, pour que nous puissions commencer à voir nous poser des questions et pourquoi ceci. Mais il nous a montré qu'effectivement qu'il est avec nous. Et il a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Nous, nous sommes de ceux-là qui... Persévèrent davantage et qui gardent réellement leur foi aussi dans le Seigneur, afin de pouvoir réellement aussi être sauvés. Nous savons que la foi nous garde effectivement dans les choses que le Seigneur notre Dieu nous a donné pour que nous puissions en prendre possession. Et si aujourd'hui nous n'avons pas la foi, alors nous pouvons être effectivement aussi bien de malheureux plus que le malheureux, parce que Dieu nous a fait connaître ce qu'il a. Ce qui ne connaissent pas les choses de Dieu, c'est autrement. Mais quand nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur s'est révélé et qui nous a aussi fait goûter aussi les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors nous, nous sommes réellement de ceux qui, même dans la souffrance, nous acceptons de pouvoir persévérer dans ces choses-là, effectivement. Nous remercions notre Seigneur pour et sa fidélité aussi pour son amour à notre endroit, parce que nous savons que peu importe la situation de laquelle on peut se trouver, mais quand nous crions à Dieu, même si cela prend du temps, il entend et il exauce nos prières. Donc nous marchons avec un Dieu dont nous savons qu'il aime exaucer le prière. C'est pour ça que l'arme du croyance, c'est aussi les genoux et la prière, effectivement, peu importe les conditions dans lesquelles on peut se trouver, mais nous savons que le Seigneur est notre force. Amen. Nous avons les genoux, nous savons aussi lui parler, mais et aussi prier, c'est Dieu, et que nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, même si ça prend des années, Amen. mais nous sommes sûrs et certains que... Dieu nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous avons l'assurance que nous possédons la chose que nous avons aussi demandée à notre Dieu. C'est cette fois que le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir, afin que dans toutes les circonstances, il puisse toujours être manifesté. Or, nous savons que nous sommes tous passés de la mort à la vie, parce que nous aimons le frère. Et ça, c'est la grâce que Dieu te donne aussi, mon frère et ma soeur. De ne pas te tourmenter de te poser la question, à savoir, « Seigneur, est-ce que moi je suis sauvé Est-ce que c'est si cela ?» Examine simplement ce qui est dans ton cœur. Et quand tu peux voir qu'au fond de ton cœur, peu importe ce qu'on peut te faire, ce qu'on peut penser de toi, mais toujours, tu es toujours positif. Glorifie Dieu. Amen. Ça, ça montre qu effectivement que tu es passé de la mort à la vie, parce que tu aimes même ceux qui te maltraitent. Nous aimons Dieu, parce que frère, ça, c'est quand même extraordinaire. Un être humain normal, ce n'est pas possible. Qu'il prie pour ceux qui maltraitent, qu'il prie pour ceux qui parlent mal de lui, qu'il prie pour ceux qui détestent, qu'il prie pour ceux qui les maudissent, c'est pas possible. Et si j'y arrive, je dis gloire à Dieu. C'est qu'effectivement, Dieu a fait quelque chose dans ma propre vie. L'arme de Satan, c'est ça. La haine, j'échappe voir rendre les mal pour les mal, À penser, on a dit ceci, on a fait ceci de moi. non soyons de ceux qui ont le regard fixé sur le but. Dieu nous a appelés pour un but bien précis. Alors, nos yeux sont fixés sur celui qui nous a appelés. Et qu'on jette des pierres, il n'y a pas de problème. Qu'on fasse ce qu'on peut faire, il n'y a pas de problème. Ce que je désire, c'est ce que Dieu désire. Injurier, il ne rende point d'injure. Ça, c'est la manière dont Dieu, notre Seigneur, nous instruit, nous. C'est pour ça que, dans les scènes d'écriture, il nous parle, effectivement, que, Dieu est à, à, à ce que vous avez, pour, en fait, pour, vous, dépouiller, en fait, du vieil homme qui s'écrompe de jour en jour pour revêtir l'homme nouveau, créé selon la vérité et la sainteté. Alors, l'homme, vous voyez, le vieil homme, il est toujours des, des tout le temps, tout le temps, effectivement, il est différent du, du, du, de, de l'homme nouveau. Et c'est pour cela que le Seigneur, par la parole, effectivement, il nous montre de quelle manière nous devons être dépouillés par ces choses, effectivement, afin que nous puissions maintenant revêtir cet homme qui est agréable, et à toi et à Dieu, parce que cet homme-là, il ne murmure pas, cet homme-là, il, il est toujours positif. C'est ce que Dieu. J'aime beaucoup ce que il, il, il, les sept Écritures nous disent dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Et vous voyez, et je l'aime beaucoup aussi. Que Dieu nous aide, que ces choses soient en nous. Et si elles sont trouvées à nous, nous sommes en paix, mon frère. Regardez Corinthiens chapitre 13, il, il, il nous dit là, ici, ceci, la manière dont il, il, les choses sont donc montrées, nous les parce que nous l'avons déjà eu à pouvoir les lire. Regardez bien, je, je crois que il, il, il parle effectivement. À, à en, en montrant d'abord comment comment le choses se, se passent d'abord dans, dans, dans, dans, dans ce corps dans lequel le Seigneur nous a placés, en hein, Corinthiens chapitre 12, et, et, et, et nous dit que. <coughs> je pense là, oui, voilà, c'est ça, oui, c'est ce que c'est cela. Je pense oui, c'est oui, Verset 4, il Il y a donc diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Amen. Verset 11 dit, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses de distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car les corps... Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forme qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, nous avons tous été en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi donc le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Et puis nous disons ici, nous disons finalement au verset... Au verset, au verset, au verset, au verset euh, voilà, voilà. Vers, vers, verset, verset 26, non, non, non, voilà, verset, verset, verset 28. Non, verset 27, pardon. Verset 18. Vous êtes donc le corps de Christ et vous êtes tous membres, chacun pour sa part. Vous vous souvenez, non et Dieu a établi donc dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, euh, de, de, de, de, de, de, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don de miracles, tous sont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous parlent, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous vous souvenez, non Et puis il continue, mais quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas cette charité, donc cet amour, je suis un arain qui résonne ou une symbole qui rétentit. Et quand j'aurai même les dons de prophétie. Et c est, c est, c est, vous savez, nous les lisons, mais quand même si nous prêtons attention, nous réaliserons réellement que parfois nous ne regardons pas les choses de la manière dont Dieu veut que nous les regardions. Nous plaçons souvent l'importance sur des choses que nous voyons, que nous pensons à nous-mêmes. que Et ça, c'est vraiment important. Alors que ce n'est pas la chose qui est importante pour Dieu. Vous pouvez avoir les dons. Et vous pouvez même épater les gens par les connaissances que vous pouvez avoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Parce qu'on peut dire, oui, il nous dit, mais si c'est le Seigneur. Et ça, ça m'a toujours touché. J'ai dit, Dieu d'Abraham, l'homme dans sa logique peut penser pouvoir t'avoir connu. Mais en fait, quand Dieu maintenant s'est fait voir, et dans sa façon de faire, il confond même l'homme. C'est pour ça que nous avons toujours aimé cette écriture qui dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Frères et sœurs, on ne peut pas faire des doctrines là où il n'y a pas de doctrines. Et puis, on, on, pas, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne peut pas enseigner. Nous enseignons ce que Dieu a enseigné. C'est quand même... Mais maintenant, pour que nous enseignions ce que Dieu a enseigné, il faut que Dieu nous enseigne. Amen, amen. C'est vrai. <rire> pour que nous parlons, disons ce que Dieu a eu à pouvoir dire, il faut que Dieu nous ait dit ce qu'il a eu à pouvoir dire pour que nous puissions arriver à pouvoir dire effectivement comme Dieu l'a dit et là c'est quand même touchant alors il dit ici il dit, regardez bien il dit, quand j'aurai je vais prendre dans votre version aussi parce que vous avez cela aussi un Corinthiens chapitre 13 vous savez je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait dans sa manière de faire les choses que Dieu bénisse notre sœur Alice. Oui, nous remercions Dieu, mais vous saurez pourquoi. 1 Corinthiens 13, il nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si moi je n'ai pas la charité, donc c'est l'amour. Hein? Donc ils ont exprimé cet angle-là pour que.. Et enfin je pense qu'ils ont voulu le mettre là comme ça pour qu'on n'ait pas la confusion entre l'amour, un Vous savez, non L'amour, la à terre et tout ça. Donc, il a voulu mettre la charité. Enfin, je pense que c'est comme cela. Il dit Mais si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui résonne. Ou une cymbale qui rétendit. Il dit Quand j'aurai même le don de prophétie, c'est un don. qui on qu'on a Parce que quand quelqu'un a un don de prophétie, c'est autre chose. On voit toutes les pamphlets que qu'on la affiche partout là-bas, surtout en Afrique, partout et, et donc, les gens aiment bien cela. Et, et, et, et, et, et la, la, la science, donc la, la science de tous les mystères, vous suivez cela Et toute la connaissance, et la science c'est aussi la connaissance, hein, la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi, Jusqu'à transporter des montagnes. Oui. Vous, vous avez euh, euh, remarqué dans un Corinthiens chapitre 12, nous l'avons lu. Hein? Euh, donc pour ceci, pour cela, vous vous souvenez, non oui. Ah ben voilà. Alors il dit, il dit jusqu'à transporter des montagnes, il dit, si je n'ai pas la charité. Voyez-vous, c'est là que nous comprenons que Jésus-Christ, notre Seigneur, a une sagesse extraordinaire. Et que quand il parle, parfois, nous ne saisissons pas tellement très bien les choses, mais il sait ce qu'il dit. C'est pour ça que souvent, on nous ramène en nous rappelant Matthieu chapitre 7. Vous vous souvenez Plusieurs me diront en ce jour-là. Vous vous souvenez N'avons-nous pas, prophétisé pas. <rire> N'avons-nous pas chassé des démons. N'avons-nous pas fait des miracles, beaucoup de miracles, pas. Et qu'est-ce qu'il dit Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais. Vous voyez que la parole est vraie. Ça, c'est un un 13. Il dit, quand j'aurai même tout ça, tout ce dit, le don de ces jusqu'à moi, a fait beaucoup de miracles. Et puis il continue, il va encore beaucoup plus loin. Regardez très bien, c'est pour que nous soyons sincères, frères et sœurs, que nous ne puissions pas prendre la légère en disant, ah, on sait qu'on va arriver. Non, mon frère, il faut que toujours un examen de soi. Amen. Amen. C'est comme l'apôtre Paul le dit, il dit, mais je traite toujours durement mon corps. Amen. Que Dieu ait pitié et nous aide. Alors il dit ici, si, il dit, écoutez bien, il dit, mais il dit, mais s'il si, dit, il dit que, de toute la force que a transportée des montagnes, si je n'ai pas la charité. « Je ne suis rien. » Vous comprenez Et... Il dit, mais... C'est parce que quand les gens arrivent à pouvoir faire des choses comme cela, comme on dit que nous avons fait, nous avons fait beaucoup de mal, on dit « Oh, ils sont donc arrivés quelque part. » C'est ça, en fait, la conception de l'homme. Mais n'oubliez jamais, frères et sœurs, que Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Amen. Surtout... Dans un âge comme celui-ci, dont parfois on ne prête pas attention, je vous ai toujours dit ici, frère, Dieu il est mystérieux. Dieu il est Dieu. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une boîte et dire aux gens comme vous pensez de lui. Laissez Dieu lui-même dire ce qu'il pense de lui-même. Parce que nous serons totalement confondus. Parce qu'on fait des dogmes là, on fait des doctrines là, il ne faut pas faire de doctrines, on enseigne ce qu'il faut même pas enseigner. Et, et, et là, il nous dit, si je n'ai pas la charité, malgré tout ce que je peux avoir, donc prophéties prophétie, si, si, si cela, aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien, je ne sert à rien, je ne suis rien. Mais écoute, il va encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il dit ici Il dit, et quand même « J'ai distribué tout mes biens pour la nourriture des pauvres. » Donc, j'ai dit, je vais me dépouiller pour la bonne cause, je vais donner, effectivement. Et Dieu regarde. On dit, je l'ai fait. C'est pour ça, que j'ai toujours dit, frère, ça, ne faites jamais quelque chose pour Dieu, comme si vous vous sentiez forcé. Parce que vous n'obtiendrez pas le résultat qu'il faut. Ne faites pas oui. Si Dieu ne l'avait pas dit, je ne l'aurais pas fait. Même si, si c'est parce que Dieu l'a dit que je l'ai fait. Mais autrement, en tout cas, bon, quand même je l'ai fait. Ça ne sert à rien. Parce que tu montres déjà que tu ne veux pas le faire. Dieu ne peut pas prendre quelque chose comme cela. Vous savez, c'est toujours important pour nous de, de pouvoir, et surtout connaître Dieu. Je vous en supplie, frère, c'est nécessaire. Et ne, ne vous confortez pas dans votre position de pouvoir voir comme nous l'avons ici à pouvoir l'entendre il n'y a pas longtemps aussi. Ne soyez jamais, et priez Dieu qui vous accorde la garde. soyez jamais docteur de vous-même, ni pasteur de vous-même, ni prophète de vous-même, ni apôtre de vous-même. Donc votre propre pasteur, en fait, vous-même. Ah, ça c'est la partie la plus dangereuse. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Et si les seuls bergers, en fait, pour le corps de Christ, nous leur remercions pour cela aussi. Il dit Je suis les bons bergers. Les seuls. Les bergers, donc, du troupeau. Il dit donc Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand vous faites du bien pour quelqu'un, vous attendez quoi Seigneur, tu as vu, j'ai fait ça pour le faire, Christian. J'ai fait ça pour le faire, Jonas. Tu vois que je suis quand même un fils de Dieu, une fille de Dieu, parce que j'ai quand même fait ce que, ce que vous avez fait aux yeux du Seigneur, ça ne sert à rien. Je, je reviens toujours à, à cette écriture, toujours, que j'aime beaucoup aussi. Toujours, ça, c'est là le commencement même de l'Église, en fait. Le jour de Pentecôte. Dieu bénit ses serviteurs. Pierre n'a même pas dit, venez m'apporter quelque chose. Non, non, non, non. Oh, et prenez pour donner un frère ceci et cela. Non, non, non, non. non Oui. Tu es bon. Amen. Vous avez notre soeur euh, Alice, a, un dimanche, et c'est le témoignage que j'ai reçu. Pas d'Alice, pas de frère. Notre soeur Alice n'est pas de notre enfin, ici, mais de la personne. Elle-même qui était venue ici, donc, et euh, dans les trains, dans les trams, je ne sais pas moi aussi, mais parce que la personne est venue dans mon bureau pour me donner une témoignage, une nouvelle personne qui était dans le fait. Et euh, la personne a beaucoup pleuré parce que, je vous dis, pleurait vraiment, chaud de larmes, il pleurait j'étais touché par la crise dans mon cœur, vraiment j'ai dit, voyez une personne à qui pleure comme ça. Mais pleurer, vous voyez quelqu'un qui pleure, mais pas comme tout le monde, mais vraiment pleurer dans la profondeur de son cœur. Ah oui, aller sur le chemin en venant, je crois qu'il il trouve quelque chose pendant qu'elle venait, et puis dans, il a vu les personnes, effectivement, quelque chose, je vois, lui a poussé à l'intérieur, il dit, mais parle voilà, avec cette personne, probablement dit, vous voyez, et, et n'a pas pu regarder ce que la personne pouvait penser. Parce que la personne me l'a dit après. Hein. Et Alice, notre soeur, a vu cette personne, c'était un monsieur, il dit, monsieur, bonjour, ça va Puis il a fait le voir, il dit bonjour, vous savez, monsieur Tic. Elle dit, mais où allez-vous quand même Parce que je crois qu'elle a vu que le monsieur pas mais où est-ce que vous allez comme ça Dimanche, vous êtes là, dimanche, vous allez quelque part, dimanche. Monsieur n'allait nulle part, il avait compris. Et alors elle dit, mais bon ben, je vous invite. Alors monsieur me dit, quand elle m'a dit que je vous invite, j'ai dit, mais cette fille, je me fais la cour. Vous voyez, c'est ça mon frère. D'abord c'est important que vous compreniez. Les toujours les pensées aussi immondes dans les pensées des gens, ça ne doit pas être aussi chez les chrétiens comme ça. Si les chrétiens, les non-croyants les les non pensent comme ça, pourquoi vous devez toujours penser comme ça quand un frère ou une sœur vous parle Mais le monsieur était confondu. Et la jeune sœur insista, à dit, mais je vous invite. Il dit, vous m'invitez. Il m'a dit, il me dit comme ça, il dit, mais je disais, mais il est en train de me demander, il dit, mais elle n'a pas branché. Ah, oh, que Dieu bénisse notre ciel. Alors, il dit, je vous invite. Il dit, mais vous m'invitez où Je dis, mais pour, pour, pour, pour que vous ne faites rien. Mais je vais à l'église. Il invite donc à l'église. Et voilà que monsieur dit, bon, pas de problème, parce que je ne fais rien. Et voilà que monsieur arrive à s'assier pour écouter. Et la parole, ben, la parole a été prêchée tout ça. Et non, euh, Dieu soit béni Amen. de la manière dont il fait les choses pour les hommes. La parole a été donc apportée tout ça, évidemment. Monsieur était assis là-bas, monsieur Yashoulaï, Enfin, boum, et bien, donc, monsieur, donc, euh, termina donc la réunion, sorta comme tout le monde, évidemment, euh, donc il était de l'autre côté. Et voilà que votre sœur Mariette, et son cœur palpita aussi, il dire mais monsieur ici, ne partez pas parce qu'il faut voir donc les, les, quand même les pasteur Dieu conduit les choses d'une manière aussi particulière. Et voilà que vous savez que j'ai deux frères qui travaillent dans mon bureau. Et ils veillent beaucoup parce qu'ils disent, mais pasteur, il est fatigué enfin, toujours, vous comprenez, mais c'est quand ils vous disent, voilà, patientez un peu, ne vous fâchez pas. Ne fâchez pas parce qu'ils vivent avec moi, ils voient un tout petit peu ce que vous, vous ne pouvez pas voir en fait. non, Ne vous fâchez pas contre eux. Notre frère Jonas, évidemment, aussi là. Et alors, j'étais en train de recevoir et puis bon, il avait vu quand même, on était un peu, il dit, pasteur, j'ai quand même quelque chose. J'ai dit, mais il y a -il en combien de personnes restent sur la liste Il dit, là, je vais quand même te demander. Il y a une personne qui est venue pour la première fois. Je crois que c'est quand même bien que tu puisses recevoir. Et il sait comment parler. Alors, il sait bien que quand, quand c'est la première fois, j'aime bien la recevoir. Donc il sait comment. Je... Alors euh, il me fait rentrer la personne. Ah, je le salue aussi, avec respect. Il rentre là, le monsieur le fait ah, si vous, je le je lui dis c'est la première fois certainement, oui. Alors euh, j'ai dit, comment ça va Il dit, ça va. Et j'ai dit, mais euh, d'où venez-vous Et comment ça se passe effectivement Il dit, eh, ça va et puis, je vois la personne qui, à ce moment, son cœur se serre. J'ai dit, qu'est-ce qui va pas? dire Je veux vous dire une chose, c'est que, comme vous me voyez là, je suis venu ici, je devais partir, mais vraiment Dieu est dans cet endroit. Yeah j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je suis venu, j'ai dit, j'étais en train de pouvoir partir, comme vous me voyez là, par exemple, si je pars, de, je sors de votre endroit ici, j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un qui ne sait pas où habiter, donc je suis un sans-abri. J'ai dit, euh, sans-abri, et, et comment ça se fait. J'ai dit, voilà, il m'explique un peu, je ne vais pas entendre le en détail. Pour que, euh, euh, il m'explique un peu la situation, comment ça s'est passé. Il dit, mais je partais, j'étais dans mon cœur en train de dire, parce qu'il dit, je dors en fait à la Garde du Noir, à l'extérieur, là, donc ce Garde du Noir, à m'a dit, et ça, et là, je, ça faisait quatre jours que je dors, là, sans savoir où dormir. Et et, et j'étais en train de pouvoir aller comme ça, et puis je commençais à pleurer, mais, il me dit, mais Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent Pourquoi je suis arrivé à ça, mon Dieu, tu m'as abandonné, Dieu tu n'existes pas, est-ce que Seigneur, il a commencé à pouvoir dire, dans mon cœur, je pleure, je dis, Seigneur, où, où es Qu es-tu Qu'est-ce que j'ai vraiment fait Seigneur Jésus, je, je suis triste, je, je, je. il dit, il dit, quand vous êtes monté de la chair, tout ce que vous disiez, parce que les gens d'en avaient il dit depuis le début jusqu'à la fin, c'était de moi. Il a commencé à pleurer. En disant, en disant, je sors ici, je suis un homme heureux. Je réalisais que Jésus, il est vivant. Et qu'il ne m'a pas abandonné, qu'il est là. Malgré la difficulté que j'ai dit, il est vivant, il est vivant. Il dit, pasteur, j'ai reçu quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je ne suis plus malheureux. Et je vous dis avec des frères, il a commencé à pleurer. Pleurer comme un enfant comme ça. Il pleurait, il pleurait, il dit, je croyais qu'il ne m'aimait plus. Je croyais qu'il ne se souvenait plus de moi. Il pleurait, une personne, âgée, il pleurait. Je le regardais, même mon cœur était touché. J'ai tourné un peu ma tête, vous savez, c'est très sensible. Et dans le cœur, j'ai dit, Dieu d'Abraham. Et puis, je l'ai regardé. Il dit, non, il dit, maintenant je pars. Je pars, mais je suis fort. Je pars, mais j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Il dit, quand cette, cette demoiselle me parlait là, me disant, venez, moi je sentais comme s'il voulait me dire mais oh, c'était Dieu. Il dit, moi ici, j'allais mourir, je ne savais même pas tellement ce que j'allais devenir, et le lendemain, pour moi, était l'âme de son. Le frère Jonas et le frère José, ils sont témoins, ils ont vu comment il était tenté de voir pleurer, et puis, euh, je dit, bon, attends un peu, euh, je dis, tu vas dormir où dit, mais je, je ne sais pas, mais je suis déjà bien. Amen. Là, il dit, je suis déjà bien. J'ai vu qu'effectivement, que les seigneurs même qui me connaissent... Il dit, vous vous rendez compte que vous ne me connaissez pas, mais depuis le début, c'est à moi que vous parliez. J'ai dit, c'est que les seigneurs te connaissent. Et alors, maintenant, c'est là que vous, que vous puissiez voir comment Dieu fait les choses. Et alors, j'étais là, maintenant, je commençais à pouvoir maintenant avoir des mots de tête. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais le mettre Parce que si tu l'as amené ici... Et que j'entends ça. Je ne veux quand même pas dire, mais de tourner soit sans abri quand même. Alors j'ai dit, vous savez, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, pour pouvoir contacter un frère ou une soeur, ce n'est pas facile, frère. Avec ce que nous avons vivons aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, j'étais là. Donc, et puis, non, j'aime mon frère Jonas. Amen. Oui, c'est vrai que Dieu m'a donné, ils sont gentils. Frère Jonas, travaille dans mon bureau, il me connaît quand même un peu. Et puis, et quand je l'ai fait venir, j'ai. dit, bon, je euh, pouvais attendre un peu, j'ai fait venir le frère Jonas là. Parce que lorsqu'il est sorti là-bas, il sortait avec des, des larmes aux yeux. Puis j'ai fait venir Frère Jonas, j'ai dit, frère Jonas, viens un peu ici. J'ai dit, mon frère, il est dans un.. Enfin, la personne est dans un état problématique. Euh, parce qu'il m'a dit aussi qu'on voulait lui voler sur son téléphone. Donc il allait pour aller chercher un téléphone. Alors j'ai dit à mon frère Jonas, j'ai dit, bon, c'est une situation là. Ah bon, je suis en train de. Alors frère Jonas, me regardait comment je pensais. Alors alors la tête a commencé à monter. Parce <rire> que je sentais de regarder. J'ai dit, mais je peux pas demander à un frère, je peux pas demander. J'ai dit en tout cas, regardez comme ça, je pensais. C'est là que ce que je disais, mais Dieu, quand il touche le cœur de ses enfants, on ne demande rien simplement comme ça, parce que, si maintenant, je demande les gens, quand on dit, oui, les pasteur m'a demandé, les pasteurs a fait, alors que, c'est ça le douleur. Et alors, on veut, on m'ose même plus demander un service. Parce qu'après, ça va vous tourner des problèmes, ça va plus, c'est la vérité. Je souffre beaucoup, frère, c'est, la vérité, frère et sœur. On ne sait plus rien faire. Alors, je reste mieux. Et lui il me regardait. Et puis, tout d'un coup, j'entends, c'est mon frère jeunesse qui m'a dit, il mais pasteur, ne vous tracassez pas. Vous, vous occupez-vous des pliers pour les gens. <rire> ce dossier là non que Dieu le bénisse. laissez-le nous Amen. alors tu vois il dit moi et frère d'Aouda non Hallelujah. que Dieu soit béni Hallelujah. alors il me dit mais déjà quand on était dehors là quand je, on parlait effectivement j'ai vu frère d'Aouda parce que frère d'Aouda dit oui je veux je veux prendre je et puis il me dit non j'ai dit frère d'Aouda frère d'Aouda était déjà Hallelujah. moi je ne savais oh. pas vous savez, frère, quand vous ne savez, vous ne vous, vous, vous voulez pas faire les choses de Dieu, Dieu suscite. véritable. Car... Frère, non, vous savez, nous avons un Dieu qui est vivant. La récompense, c'est la grande. C'est certain, frère. Et regardez, il me parle de cela, il me dit, « Non, voilà, frère Daouda, il m'a dit que frère, il... il » puis moi, j'ai dit, « Oh, frère Daouda, il a une femme, il a un bébé. » Et puis, j'ai dit, dit, oh, c'est... Il dit, non, non, non, vous ne tracassez pas, pasteur. Il voyait bien ce que je voulais, ce que j'ai train de pouvoir. me dit, j'ai dit, bon, un premier quand même jour, et puis, près d'un dans la maison. Alors, il me dit, pasteur, ne vous inquiétez pas, laissez-moi. Hein, je vais gérer cela. Et puis, occupe toi, occupe-toi de ce que Dieu es en train de voir t'occuper. Et puis, j'ai dit, oh, frère, quel bouffée d'oxygène que tu m'as donné. C'est vrai, ma tête s'est apaisée. En cet moment, j'ai dit, que Dieu, il est sorti. J'ai attendu, j'ai reçu ce que je devais recevoir. Et puis vers le soir, monsieur est venu m'appeler, oui, voilà pasteur, je suis, j'ai retrouvé, j'ai une, une carte SIM. maintenant je peux vous appeler. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je vous attends au bureau. Et pendant qu'il venait, et puis il a commencé à m'expliquer. Et puis je le regarde, j'ai dit bon, voilà, je sais que vous n'avez pas de place pour pouvoir dormir. Frère jeune il vient il dit pasteur, il comment Il est tellement respectueux, frère. Et là, souvent, il n'aime pas trop, m'interrompre dans beaucoup de choses. Et puis je le vois debout là, il y avait deux feuilles en main comme ça. Puis je parlais au monsieur, je dis, bon voilà, il et, et, et, et comme ça. Il veut me donner des temps de feuilles, je dis, je regardais, Je ne faisais pas ce qu'il faisait, maintenant. il me tendait de feuilles. Qu'est-ce que c'était Eh ah ben, ils ont réservé euh, une chambre d'un appartement qu'ils ont payé pour la personne pendant quelques jours, pour que la personne puisse rester là. Et quand j'ai vu la feuille, j'ai lu les choses dedans, j'ai dit, Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu m'a donné des frères. Alléluia. Je n'ai pas dit, en fait, mais seulement de tout leur cœur, ils ont eu à pouvoir le faire. Et voilà que quand j'ai eu le papier en main, j'ai dit, Oh, que Dieu soit béni. J'ai dit, Mon ami, regarde ce qui s'est passé, ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui. Il n'a pas voulu que tu dormes comme un sans-abri. Les frères que tu vois ici, voilà ce qu'ils ont fait. Là, il a pleuré comme un enfant. Ils sont témoins. Il a pleuré. Il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Il vraiment pleurait, il chauds chaud de larmes, effectivement. On était tellement touchés. J'ai prié simplement. J'ai dit, suivez les frères, suivez les instructions qu'il va vous donner. Et le Seigneur à la grâce. Il était heureux parce qu'il passe la nuit quelque part. Et j'ai dit au frère, non seulement le logement, mais pourvoyez pour sa pour nourriture. Le Seigneur donc souhaitait se Donc vous savez, c'est ça, en fait, quand on pose un geste, parce qu'on ne calcule pas. Parce que la, le sentiment est là, parce qu'on veut faire du bien, pas parce qu'on dit pour... parce que, bon, parce que le Seigneur l'a dit non, parce qu'on sent que c'est juste. Mais que la chose est vraiment juste de pouvoir poser cet acte effectivement, pour la personne. Et ils ont sauvé quelqu'un. Ah oui et Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que cet homme mourant maintenant, gloire à Dieu. Amen. Seigneur, non seulement tu m'as monté que tu m'aimes, par la parole que j'ai entendu, là, là, par, par cette fille que tu as conduite à pouvoir venir, il aura beaucoup de respect pour elle. Amen. Beaucoup d'amour pour elle. Il ne regardera plus comme on pouvait voir. Ah, non, on dit, mais c'est une fille d'Abraham. C'est une fille de Dieu. C'est comme un an, ce que Dieu a envoyé sur son chemin. Amen. Et quand il verra dire mais non seulement ta parole m'a été donnée, Seigneur, pour me montrer que tu es vivant, mais encore un logement pour que je dorme, comment ne pas glorifié C'est ce que Dieu veut. Nous continuons, 1 Corinthiens 13, regardez. Alors il dit, verset 7, quand j'ai disparu tous mes biens pour les retour de pauvre, tu sais, et, et, et, et pour les retour de pauvre, quand je livré même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien. Donc, alors, maintenant, on ne fait pas effectivement... Ouh, mon sauveur béni, le temps file vite. Alors, euh, non, nous avons... Eh, C'est passé. Hein? Oh, Dieu soit béni à partir de demain. C'est demain. Oh, gloire à Dieu. Un petit frère, Venez. Cher venez, elle va venir, bien sûr, on pourra chanter la gloire de Dieu. On pourra même entrer, bien sûr, entrer. Avec l'allégresse, hein. Que Dieu soit béni. Remercions Dieu. Merci Seigneur. Alors, il dit, la charité, verset 4. Il dit, la charité est patiente. Donc, cet amour divin de Dieu, qui est en toi, que Dieu a placé en toi, te donne la patience. On n'est plus pressé. Seigneur, j'étais prié, je ne vois pas ça, la chose s'est passée. Non. La charité, l'amour divin de Dieu te rend patient. D'attendre, parce que tu as confiance en Dieu, d'attendre le moment où Dieu va répondre à ton problème. Mais tu es certain que, effectivement, que, il a entendu. Et mon Dieu n'est pas comme les autres dieux. Mon Dieu à moi, quand je lui ai demandé quelque chose selon sa volonté, c'est sûr et certain il va me donner. Même si ça prend des années, c'est sûr que ça va venir. Alors il dit, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Voyez-vous, frères et sœurs, j'ai dit toujours que Dieu nous aide. Dans ce temps de la fin, les hommes sont devenus hypocrites. Et fanfaron, orgueilleux, et égoïste, et blasphémateur, mon frère et ma soeur, ne soyez jamais envieux de quelque chose que ton frère a, ou ta soeur a, s'il roule dans un camion de 265 chevaux, il n'y a pas de problème. Et si moi je roule dans une voiture de deux chevaux, il n'y a pas de problème. Amen. Si mon frère peut avoir 265, 450 chevaux à rouler avec, Amen. ben ces 450 chevaux, c'est aussi à moi. Amen. Je ne peux pas dire, oh, pourquoi lui il a 450 chevaux Amen. Si c'est bien roulé avec 450 chevaux, il n'y a pas de problème. Moi je me contente de deux chevaux que Dieu m'a donné. L'important c'est qu'on arrive quand même à scarber. Amen Qu'ils viennent en hélicoptère ou en jet. Moi, que je vienne en tram, mais l'objectif c'est d'arriver à Scarborough. Est-ce que vous comprenez? Que je vienne par jet ou par scopetin, c'est pas moi quoi, ou que je vienne à pied, nous serons toujours assis au même endroit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, frère, ça. Que Dieu, et puis, que Dieu nous aide, que Dieu nous, nous soutienne. On ne faut, faut, faut, faut pas rentrer dans beaucoup de choses. J'ai lu et puis nous prions. Il dit, la charité ne se vante pas. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose que je dois me sentir beaucoup plus supérieur ou oh, parce que j'ai viens à l'assemblée en jet. Mais c'est que ce soit le jet ou même les, la voiture de mon frère qui fait tout, tout, tout, tout, tout, mais qui arrive quand même. Ce n'est pas la voiture qui ferait de moi plus que quelqu'un. Je resterai la même personne. Je peux même rouler dans un, un Airbus 380. Ça changera pas. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Le plus important, c'est ce que vous êtes. Je ne sais rien, mais j'ai pris que Dieu nous aide, mon frère. Nous devons toujours être attirés par les choses qui sont simples. Pourquoi je souhaiterais, moi, je voudrais avoir... Moi, je peux désirer avoir un building avec beaucoup d'étages pour vous loger quand vous venez. Est-ce que vous comprenez Pour l'assemblée, bien sûr. Mais pourquoi vous, vous voulez avoir un immeuble avec 150 étages et acheter 650 chambres à coucher Je donne un exemple. Vous allez faire quoi avec Quand vous désirez les choses, désirez quand même parce qu'il y a bien un but. Pas pour épater les gens, comme ça, quand on vient, on voit, oh là là, il, il a un immeuble, et puis tu ne dors même pas dans toutes ces chambres. Tu es seul avec ta femme et avec un enfant, vous t'occupez, par exemple, tu mais les 650 chambres, effectivement, vous allez faire quoi avec Et quand on va vous demander, il y a les frères tels qui viennent chez nous, est-ce qu'on peut loger Les quand qu il demandent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut loger quelqu'un ici mais on sait que tu as 650 chambres. Quand ça tournait la tête comme ça, ils vont chercher dans ton sac. Les diacres assistent, il y a quelqu'un qui peut loger, quelqu'un. Vous ne pouvez pas qu'on ait aussi dans le sac. Alors, si tu ne veux pas loger dans tes chambres, à quoi ça sert Bon, Bref, c'est pour bon, pour nous. Nous, nous sommes les enfants de Dieu, frère. pour l'amour du Seigneur, je ne sais pas, mais vous devez comprendre que ce que nous avons doit appartenir à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes censés pouvoir dire que mon chez moi, c'est aussi chez mon frère. Non, non, non, non. C'est ça qui est problématique. C'est lourd. Vous vous souvenez, frère Jonas, avec saint Jackie Amen. Vous vous souvenez Amen. Ils n'ont pas de problème, hein mais c'est un exemple que j'ai donné. Mercredi avec Rocher. Vous vous souvenez Donc, euh, euh, s'il faut que vous vous examiniez dans votre cœur, quand on dit chez moi, c'est chez toi, chez toi, c'est chez moi, et si quand le frère vient chez toi, comment ça se passe Si vous devez arriver à pouvoir loger. Frères et sœurs, la Bible dit que nous devons être hospitaliers. Hospitalier, ça veut dire que... Je vous oblige, je prêche seulement la parole. Que quand le frère Zaché se tient ici, parce qu'il souffre aussi, mon précieux frère, Et alors il dit, mais frère, soeur, nous allons voir la réunion, les frères vont venir de différents pays. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut le loger Alors le cul vient dire, oh, chez moi c'est pas un autre. Mais on a toujours prêché ici, non quel enfant de Dieu doit être ordonné, quand même. Vous savez, si déjà on comprend ça, c'est parce que vous, quand, vous savez, les gens, quand ils viennent de l'extérieur, ils viennent chez vous, ils trouvent du vous déshonorez votre Dieu. Quand ils viennent, ils trouvent que c'est ordonné. Ils disent, oh là là, en plus, c'est incroyable, chrétien. Toujours, hein, on fait la référence là. C'est-à-dire que moi, sachant que je suis un fils de Dieu, je dois être ordonné. Je dois être ordonné propre. C'est les grands frères assez vient et dit « Oui frère, il n'y a pas de problème, alléluia, chez moi j'ai une place. » Même si je sais que c'est serré, mais je fais comme ça. Dieu va fuir en cette... Vous savez, il est, il est merveilleux le Seigneur. Tu as levé ta main, il sait que chez toi, tu n'as pas beaucoup de chambres, tu as quatre enfants, mais tu as deux chambres et demie. Est-ce que tu veux faire soit ce que tu veux chasser ton enfant Et que parmi tes enfants, il y en a un qui va commencer à murmurer. Dieu ne va pas envoyer la personne chez toi. Mais il a vu ton amour. Et la vie t'a dit, vous, ne connaissez pas Dieu, frère? Mais bien sûr. Il va faire en sorte que, et puis après, frère, j'ai dit, ah, la sœur se dit, ah, c'est un sœur de la radio, mais telle sœur avait déjà eu à pouvoir demander. Et c'est la sœur là, on en voit chez toi, on n'en voit pas. Tu que Dieu voit les choses parce que frère, Dieu ne va quand même pas prendre son enfant pour envoyer chez toi pour que tu puisses avoir d'abord un cœur qui n'est pas très très content et qu'arriver là-bas pour prendre prendre le petit pain le matin pour manger ça pose problème, tes enfants à la maison murmurent on est venu prendre ma chambre à coucher c est, c est, c est là. tes enfants doivent être quand même des enfants qui sont quand même éduqués sachant que mon père et ma mère servent Dieu dans notre maison on peut recevoir tout le monde oui. que si les gens viennent je vais me dormir par terre pour la gloire de Dieu c'est pour ça qu'on doit éduquer nos enfants on termine, <rire> On termine de, en lisant ceci rapidement. Parce que frères et sœurs, je prie, j'ai dit, mais nous partirons un jour. Ces choses, nous n'en parterons pas. Je demande, mais qui veut que son enfant reste sur la terre Personne. Je veux que le mien parte avec moi. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que ce que nous faisons ici, vous m'utilisez aussi avec pour nos frères, afin en fait que chacun bénéficie aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Et là-bas, oh, la récompense est grande. Parce qu'elle essaie... Bon, bref. À côté, nous continuons rapidement. Et il dit, mais, euh, ne le point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche au point son intérêt, elle ne s'irrite au point, elle ne soupçonne point le mal. Vous vous souvenez? Elle se réjouit au point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, toute la parole de Dieu, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Le prophétie prendront, vous voyez, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je revenais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, effectivement, c'est-à-dire j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est que le Seigneur soit béni. Lève-nous, nous allons prier. On t'a fait connaître, on ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques, la justice. Ce que tu aimes, la miséricorde. Et que tu marches humblement avec, avec ton Dieu. Ta fille, t'a fait connaître Ce qui est bien, ce qui est bien L'éternel Dieu demande de toi Oui, ce que tu pratiques La justice, ce que tu aimes